Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir une méthode pour vérifier les formules. Par exemple, cette cellule affiche un résultat calculé à partir d'autres cellules. Lancer, outil audit, repérer les antécédents, ou utiliser le raccourci clavier, affiche des repères sous forme de flèches entre les cellules. Amener la souris sur un repère, le curseur se transforme, et un double clic sur le repère permet de naviguer entre les cellules. Retour par double-clic sur le repère. Pour savoir si la cellule courante est elle-même utilisée dans des calculs, lancez Outil Audit, repérez les dépendants ou utilisez le raccourci clavier. Là encore, le double-clic sur le repère affiche la cellule. I42 est utilisé par exemple ici en V79. Cette fonction opère niveau par niveau. Il suffira de refaire majuscule F5 pour poursuivre la recherche. Et enfin, Outil Audit permettra de supprimer le repérage des antécédents, des dépendants ou tous les repères.